Bonjour Nicolas. Bonjour Catherine. Cette année, nous sommes encore gâtés en nouveautés côté paye. La 21e édition de la journée nationale de la paye en décembre s'annonce riche pour nos participants. Oui Catherine, tu as raison. Entre les mesures paye de la loi Pacte avec par exemple les effectifs ou l'épargne salariale, les modifications qui nous attendent en matière de taxes et de contributions, sans parler des lois de finances et de financement de la sécurité sociale, on aura encore vraiment une belle matinée. Comme chaque année, on garde bien le principe d'un exposé, avec un temps de questions-réponses pour que les participants puissent s'exprimer sur les sujets abordés. Je te propose aussi que l'on rajoute un grand quiz de validation d'acquis en fin de matinée. Qu'en penses-tu Ah bah Oui, c'est une très bonne idée. Avant le déjeuner que nous prendrons tous ensemble. Pour l'après-midi, nous prévoyons deux ateliers pratiques et comme l'année dernière, les participants pourront en assister aux deux. Alors, un des ateliers portera sur la réduction générale des cotisations patronales et l'autre sur les heures supplémentaires avec les réductions de cotisations salariales et l'exonération d'impôts sur le revenu qui y sont associées. Encore un beau programme, dis-moi. Si, comme nous, vous kiffez la paye... Alors, venez nous retrouver les 5, 6 ou 10 décembre 2019 à Paris. Ou encore le 12 décembre à Lyon. On, On a, a hâte de, de vous, vous retrouver